Ah, mais je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai une Chrysler jaune, Chrysler jaune, au fond de ma cour. Ciel à travers hey, Qu'est-ce que tu vas faire Dans le parc J'ai dirai... tiré 穿喔 Hey Joe Ta page nocturne Dans le parc Hey Joe Ta page nocturne Dans le Central Park m'en fous, j'irai au Mexique Tiens, on a des courriers. S'adresser à le stud. Ah, C'est Joe. Eh ben, il... Joe, Mexique, il est déjà rendu. Je vais vous la lire. Ah, bonjour les amis. Bonjour Pierre Jaune. Et bonjour les taquillons. Et bonjour le stud Record. Et aussi Phoenix Event. Sept jours, le taxi, m'a bien emmené au Mexique. Et là-bas, il n'y a pas de flic. J'ai trouvé une nouvelle copine, elle s'appelle Vanessa et c'est l'enfer. Ah oh bah tant mieux. Non mais t'as vu ça oh Oui mais t'as vu, vu ça, dis donc. Hein vrai, ma non mais t'as vu ça oh Oui mais t'as vu, vu, vu ça, dis donc. Hein vrai, ma non mais t'as vu ça Ouais, mais t'as vu, vu ça, dis donc. Hein non, mais t'as vu ça.